Fallen astronaut, littéralement l'astronaute tombé, pour pas dire décédé, hein, est une petite sculpture en aluminium représentant de façon stylisée, très très simpliste en fait, un astronaute dans sa combinaison spatiale, et faite de façon à ne pas permettre d'identifier s'il s'agit d'un homme, d'une femme, d'une personne transgenre, d'une personne non binaire, ni même aucun groupe ethnique. Oui, forcément, le truc est gris. On a lu, quoi. Elle a été déposée sur la Lune lors de la mission Apollo 15 en 1971, près d'une plaque commémorative portant les noms de 8 astronautes américains et 6 cosmonautes soviétiques décédés. Seuls leurs noms sont inscrits, sans mention de leur nationalité. Sur Terre, on a pour habitude de voir des couchers de soleil orangés ou rosés. Et c'est très beau la subjectivité n'a pas sa place ici, humain. Oui, bah je dis ce que je veux. On n'est pas sur notre chaîne, donc tu la joues modeste, s'il te plaît. Et bah sur Mars, c'est pas pareil. Parce que les couchers de soleil, bah, ils sont bleus. Comme sur la photo du rover Curiosity. Et c'est très fade. Oui. La subjectivité n'a pas sa place ici, humain. Ce phénomène est dû à la composition de l'atmosphère martienne chargée en fine poussière. Du coup, cette poussière agit un petit peu comme un filtre, mais qui n'embellit rien du tout. Puisque c'est fade. Je vous explique. La lumière blanche du soleil est composée de plusieurs longueurs d'onde, donc de plusieurs couleurs. Mais j'ai dit que j'allais expliquer. Ou bon, alors t'es pas familière avec le terme « je ». Si humain, puisque je l'ai expliqué. Bon du coup, sur Mars, plus le soleil se rapproche de l'horizon en se couchant, et plus sa lumière a une quantité de poussière élevée à traverser. Le rouge est diffusé par cette poussière dans tout les directions tandis que le bleu arrive à traverser la poussière directement jusqu'à nos yeux enfin aux yeux du rover enfin à son appareil photo au capteur oh, bref vous m'avez compris conclusion si le coucher de soleil sur mars est bleuâtre c'est parce que dans l'adversité les couleurs froides sont plus badass que les couleurs chaudes L'observatoire de Paranal, et pas Paranal, quelle finesse humain. Merci. est situé au Chili, en Amérique du Sud, et est géré par l'ESO, officiellement appelée Organisation Européenne pour la Recherche Astronomique dans l'Hémisphère Austral. ESO suffira, hein Cet observatoire est placé sur la montagne Cerro Paranal, dans le désert d'Atacama. Les chercheurs et les astronomes venant utiliser des instruments, comme le VLT par exemple, y restent en général plusieurs semaines, et il faut donc un endroit où les héberger. Ce lieu est surnommé l'Hôtel Ezo et est situé à 2400 mètres d'altitude. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils sont sous la neige. Au contraire, ils sont plutôt en plein cagnard. Cet hôtel possède 4 niveaux, 108 chambres, 18 bureaux bureaux, 18 bureaux et 1000 mètres carrés de jardin. Les gens qui travaillent là-bas sont soumis à des conditions climatiques très difficiles, très extrêmes. Grosse variations de température, sécheresse, vent assez fort. Donc pour remédier à cela, il y a un petit oasis dans l'hôtel. Tout va bien. Non, ils ont raison, il faut aussi qu'ils se mettent bien quand même. Vous pouvez aussi apercevoir l'extérieur de cet hôtel dans un James Bond sorti en 2008, Quantum of Solace. Toi, humain, notre hôte, veut que tu parles d'une cosmogonie de ton choix. Avec plaisir. Une cosmogonie est une théorie expliquant la formation de l'univers. Comme la plupart des cosmogonies, au commencement, il n'y a rien, le néant. Et de ce rien, apparaît un œuf. Alors je sais pas s'il était de cette taille-là, mais bon, on imagine. Comment est-il apparu Quand est-il apparu D'où provient-il Nul ne sait. C'est le principe d'une cosmogonie. Tout à fait. De cette œuvre sort une divinité aux mille bras. Dix ou douze, ça ne suffisait pas, non Alors ils en ont mille Cette divinité crée elle-même deux autres divinités, représentant le temps et l'espace. Mais ils ont mis moins de bras, parce que sinon après c'est chiant à dessiner et tout. Le temps et l'espace, en s'unissant, créent la matière. Pareil, euh, la matière sans bras, parce que sinon c'est relou. En parallèle, la divinité aux mille bras crée trois autres dieux au pouvoir psychique ultra puissant va falloir arrêter avec les personnages secondaires parce que ça commence à être lourd là. Le premier peut effacer la mémoire des gens en les regardant dans les yeux. Le deuxième peut priver une personne de toute capacité d'émotion. Et le troisième peut neutraliser toute volonté chez un individu. L'amour et la bienveillance avant tout dans cette cosmogonie. Je ne connais pas cette cosmogonie humain. Du coup en combinant ces trois pouvoirs, les trois dieux créent l'esprit. Sauf que la matière et l'esprit ensemble, ça fout la merde. Donc de ça naît le mal. Parce qu'avant c'était amour et bienveillance, je vous rappelle. Et la divinité aux mille bras finit par bannir le mal dans un monde secret Appeler le monde distorsion. Mais je connais, c'est pas Pokémon ça Peut-être. Non mais attends, je m'attendais à un vrai truc quand même, une vraie légende de création du monde, hein, d'une vraie civilisation. Bah ouais mais t'as pas précisé aussi. Et puis de toute façon, toutes les cosmogonies sont presque pareilles, le néant, une divinité qui crée des trucs, de l'amour et de la bienveillance, les trucs en question qui se battent entre eux, les humains qui se retrouvent au milieu de tout ça, donc euh, le monde de Pokémon ou l'autre, pareil. C'est pas faux. Percival Lowell est un homme d'affaires et astronome amateur américain né en 1855. Après s'être lancé dans les affaires et avoir fait fortune assez rapidement, il part à l'âge de 28 ans voyager un peu partout dans le monde, et notamment en Extrême-Orient pour ses épices et sa culture culinaire. Peut-être oui. Pendant un de ses voyages, il rencontre, comme par hasard, un autre américain qui est astronome lui aussi, William Henry Pickering qui est le frère de Edward Charles Pickering, un autre mec qui a fait des trucs et des machins. N'essaie pas de faire croire aux gens que tu sais des choses, humains. Tu maîtrises mieux les Pokémon. C'est grâce à cette rencontre que Percival Lowell commence à s'intéresser énormément à l'astronomie. En 1894, il fait construire un observatoire en Arizona et lui donne son nom, l'Observatoire Lowell. Donc, tu sens que le mec a le portefeuille bien rempli là quand même. Non, ceci n'est pas un portefeuille, c'est un granola. Et merde. Ah bah ouais, faut avoir les moyens de ses passions, c'est sûr. Batman c'était les Bat mobiles et les machins. Bon bah Lowell c'est un observatoire et des télescopes. L'Observatoire Lowell possède au moins 9 télescopes et culmine à environ 2200 mètres d'altitude. Et ça coûte du blé Percival Lowell étudie tout d'abord Mars. Oui, c'était déjà la mode apparemment. Et puis il commence à chercher une neuvième planète qui serait encore plus loin du Soleil que Neptune. Et qu'il nomme même sans l'avoir trouvé Planète X. La fameuse Planète X. Donc rien à voir avec une chaîne payante sur le câble, évidemment. Il meurt en 1916 sans jamais avoir trouvé cette planète, mais laisse cependant dans son testament de quoi permettre à l'Observatoire de continuer ses recherches. Sympa le type quand même. Ah, moi j'aurais préféré la batte Batmobile, ouais. ou des Batmachins à la limite, bien les Batmachins. En 1930, un astronome nommé Clyde Tombaugh. Tombow Tombaugh, Clyde Tombaugh. Bref, cet astronome travaille donc à l'observatoire Lowell. Et il découvre enfin cette 9 planète, mais bien plus proche du Soleil et bien moins massive que prévu. Et il s'agit de Pluton, dont le nom serait, d'après la légende, un hommage à Percival Lowell. Donc, rien à voir avec les romains du coup. Les deux premières lettres de Pluton, P et L, seraient les initiales de Percival Lowell. La réalité c'est sûrement qu'ils sont plutôt restés dans leur élan de nommer les objets célestes avec des dieux romains. Et puis terminé. Du coup là ils ont choisi Pluton, hein, qui est le dieu des enfers, Hadès chez les Grecs. Coup de bol, les deux premières lettres, eh bien, ce sont les initiales de Percival Lowell. Quoi. Donc rien à voir avec Percival Lowell du coup Non. Pluton, qui était désigné alors comme une planète, a été rétrogradé au rang de Planète Naine en 2006. Car de plus en plus d'objets similaires ont été découverts dans la partie externe du système solaire. Du coup l'Union Astronomique Internationale a décidé de redéfinir la notion de planète, et Pluton, Eris et Cérès sont passés de planètes naines. Les Américains étaient catégoriquement contre le déclassement de Pluton. Et donc, ça n'a rien à voir avec le fait que Pluton soit la seule planète du système solaire découverte par un Américain. Non, pas du tout. C'est le moment de remercier humain. Merci. Et eh ben, merci Rémi de nous avoir invités sur ta chaîne, c'était un grand plaisir de faire ça avec toi. Non.